simplement par le, le jeu des observations, à l'âge que j'ai, j'ai fait un peu plus d'observations que vous tous, vous voyez ce que je veux dire, et je sais, je sais que le mal se transforme toujours en bien. Depuis la nuit des temps, toutes les grandes catastrophes ont été positives. Sur le mal, sur le moment ça fait mal, c'est cruel, c'est insupportable, et puis euh, je sais que... Moi j'ai fait mes plus gros succès derrière des échecs. À chaque fois que j'ai souffert, à chaque fois que j'ai transpiré, il y a eu la récompense. Si vous voulez, je sais que, que tout est compliqué avant d'être simple. C'est une certitude. Ces 84 ans d'observation, je veux dire que de tout temps, je sais qu'après le mauvais temps, il fait beau, voilà. Donc je m'accroche à, à ce beau temps qui va arriver. Vous savez, la vie, c'est un peu comme le vélo. Dans les côtes, vous rêvez, vous rêvez de descente et sur le plat, vous vous faites chier. Voilà, et, et donc j'ai passé ma vie à... J'ai très vite compris que tout ce que, que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Donc je sais impérativement que tout passe par que la vraie monnaie de la vie c'est la sueur, c'est la souffrance. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas l'argent, l'argent, ça permet de faire les monde. Et donc, cet optimisme vient de cette certitude que je me suis euh, fabriquée euh, après un divorce. J'ai trouvé la femme de ma vie. <rire> je veux dire, toutes les merdes préparent des moments. Euh, bon, je. Alors évidemment, si euh, si on prend aucun risque. On va s'ennuyer toute sa vie. Vous voyez ce je veux dire, c'est vrai que dans la prise de risque, vous gagnez ou vous perdez. Vous gagnez ou vous perdez. La vie est un jeu, un jeu fantastique, extraordinaire. C'est le plus beau de tous les jeux. C'est le, un super monopoly. Mais il faut à un moment donné, de, comme dans tous les jeux, euh, démasquer les tricheurs. Voilà. Il faut démasquer les tricheurs. Et c'est vrai, en amour comme en affaire, les tricheurs polluent le jeu. Voilà. Et en même temps, les tricheurs, ils sont vachement photogéniques c'est eux qui font le spectacle. C'est comme les cons, vous voyez, je veux dire euh, Les cons ont plus de succès au, au cinéma que les intellos, vous voyez, parce qu'ils sont plus drôles, parce que d'abord on est tous le con de quelqu'un. Voilà. Donc cet optimisme vient du fait que je sais que le malheur prépare le bonheur. Voilà. C'est pour ça qu'il y a dans ce film le, le diable, euh, et Jésus qui se battent, qui se chamaillent en permanence. L'un veut dist distribuer le bien et l'autre le, le mal. Mais en même temps, Béatrice est convaincue que... Elle, elle dit que tu vas voir ce que tu vas prendre dans la gueule et puis un jour je t'enverrai un mec et tu... Voilà, donc, c'est très dur d'expliquer ça aux enfants. Moi, j'ai sept enfants et les enfants n'arrivent pas à comprendre que le, le bien passe par le mal et par la souffrance, que rien n'est gratuit, rien, rien, rien. La première chose qu'on devrait dire à un bébé quand il sort du ventre de sa mère, tout a un prix, tout a un prix, et, et puis surtout les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées, jamais, jamais, parce que la vie est le plus grand scénariste du monde, la vie est le plus grand scénariste du monde, et donc ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé, c'est toujours un petit peu plus, ou un tout petit peu moins, quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur, quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Voilà. Mais il faut prendre les emmerdes comme une préparation, comme un jogging au bonheur. Voilà. J'ai envie de dire que les emmerdes, c'est les joggings du bonheur. Voilà. C'est vrai que la, la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles, et, et moi, j'en finis pas de m'émerveiller. Vous voyez, je suis resté un gosse de 18 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement, mais et je m'émerveille tous les matins. Là, je suis là avec vous, voilà. Je, je passe un bon moment, on discute. Euh, J'ai retrouvé un pote. Avec lui, on n'arrête pas de déconner. Il me fait rire. Euh, voilà. Et en même temps, à un moment donné, on va peut-être nous annoncer une catastrophe, un machin, un truc. Et il va falloir prendre ça en compte. Donc, j'accepte le, le principe du jeu de la vie, de ce Monopoly incroyable, où tout a un prix. Et, et, et c'est vrai que nos angoisses, nos souffrances, euh, pré préparent ces petits moments qui font qu'à un moment donné, euh, on a envie de jouer les prolongations. Voilà. Oui, la veille du tournage, on devait partir sur un bateau en Méditerranée. C'est là où euh, Sandrine Bonner devait euh, Attaquer Gérard qui partait sur un bateau pour changer les idées compte tenu de, du mmh. fait qu'il lui restait très peu de temps. Et puis on a eu un cas de Covid. Donc on n'a pas pu partir sur le bateau. Ça a été annulé. Le bateau est parti sans nous. Et ça illustre complètement hein ce que tu viens de raconter. Et ça que... illustre complètement ce que mmh. je... Et d'un seul coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais me faire chier en Méditerranée Paris, la plus belle ville du monde. La Seine, c'est le plus beau fleuve du monde. Euh, j'ai tout ramené sur Paris et j'ai dit au lieu de faire un film sur, au départ je devais faire un film autour du monde comme, comme le générique le présente et puis finalement euh, avec, à cause du Covid je me suis dit ben, on va se promener dans Paris et non seulement on va se promener dans Paris mais on va se préparer se promener dans Montmartre qui est l'endroit où je vis et quel quartier c'est le plus beau village de France pour moi et le plus beau quartier de Paris donc j'ai dit je vais filmer ça voilà donc encore une fois ça s'est décidé, euh, mais le présent est toujours plus fort que tout le reste, vous voyez. Euh, j'adore la boxe, j'adore la boxe parce qu'on donne des coups et on en reçoit comme dans la vie. Voilà, C'est le sport métaphorique le plus parfait. Et vous préparez un championnat du monde, votre manager vous dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, au troisième tu feras ça, au cinquième tu feras ça. Et puis, on monte sur le ring, on s'aperçoit que tous les conseils qui ont été donnés sont différents parce que ce coup-là n'était pas prévu, celui-là non plus, vous voyez ce que je veux dire Et Il faut une improvisation extraordinaire. Un boxeur, c'est un mec qui, à un moment donné, va improviser complètement son match parce que c'est chaque coup qui va lui faire mal qui va lui donner de faire encore plus mal. Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, euh, je, le présent et la seule chose qui nous appartient c'est le reste on en est les gardiens mais le présent il est à nous on ne peut pas nous le piquer et en plus le présent il n'a pas le temps de vieillir vous voyez le passé c'est comme si vous seriez un mort dans vos bras On ne bouge plus et le futur c'est un tel point d'interrogation qui fabrique des trouillards vous voyez on vit dans un monde de trouillards aujourd'hui les gens ont la trouille de tout ils ont peur de tout voilà. et le présent non Là, voilà le présent. Ce matin, on pouvait se dire, tiens, on va rencontrer des gens dans la liste, est-ce qu'ils vont être sympas pas ça, on ne sait pas. Puis là, le présent fait qu'on a envie de parler. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Mais je pourrais très bien ne pas avoir envie de parler si vous, avez, si vous aviez des sales gueules. On a des masques. Non mais c'est vrai. Ah bah, non, mais 100%. Donc le présent, le présent, le présent. Et le cinéma filme quoi Le présent. Le, c'est pour ça que j'aime le cinéma. Il filme le présent. Il peut pas... Et puis on ne peut pas tricher avec le présent. Puis le présent, c'est la seule chose qui nous appartient, c'est no... no... notre cache. Non, je pense que est... notre part d'irrationnel est plus grande que notre part de rationnel. C'est la différence qu'il y a entre les artistes et les autres. Mais moi, je suis plus dans l'irrationnel que dans le rationnel. Si j'étais dans le rationnel, je n'aurais pas fait 50 films. Vous voyez ce que je veux dire L'irrationnel, c'est votre inconscient. C'est votre part d'inné. C'est ce qui vous vient des autres vies. Je veux dire, c'est le savoir de toutes les vies. Votre inconscient vous dit qu'on est immortel. Alors que notre rationnel nous dit qu'on est mortel. Donc c'est cette dualité entre le rationnel et l'irrationnel qui va faire le problème de chacun d'entre nous. Et moi, je... J'ai toujours eu tendance à plus faire confiance à mon inconscient qu'à qu ma part de rationnel. Mon rationnel, il a peur de tout, il est trouillard, il machin, ne faut pas faire ci. Voilà, c'est le raisonnement de tout le monde. Et l'irrationnel, elle, c'est un cascadeur. C'est un cascadeur. Mon inconscient, c'est un cascadeur. Et, il m'emmène là où je n'aurais pas le courage d'aller. Voilà, il fallait être un cascadeur pour passer de la croisière à Montmartre. Vous voyez ce que je veux dire C'est une sacrée cascade. Et, et tout est comme ça, je veux dire que, donc je, je bon peut-être parce que je me rapproche aussi de la ligne d'arrivée, donc j'ai donc plus envie d'être d'accord avec mon irrationnel qui me dit que voilà. Et les artistes, on est plus en, dans notre irrationnel, c'est-à-dire il y a une part de folie chez les artistes, et je pense que les artistes reçoivent des messages, et on est là pour les traduire, on est là pour les tra ils reçoivent des messages, que, je ne sais pas d'où ils viennent, vous voyez mais euh, moi, à chaque fois que j'ai une bonne idée, je me retourne et je me dis qui me l'a soufflé. J'ai envie de savoir qui... J'arrive pas à croire que j'ai des bonnes idées. J'arrive pas à croire que j'ai eu une bonne idée. Et pendant le tournage, avec mes acteurs, souvent les idées arrivent pendant le tournage. On parle d'improvisation dans mes films, mais c'est pas vrai, c'est parce que les acteurs me donnent des idées, leur réplique, leur façon de jouer. D'un seul coup, la façon qu'ils ont de jouer fait que ça modifie complètement ce que j'avais imaginé, et comme le présent est plus fort que tout, le grand patron de ma vie, c'est le présent. Vous voyez, c'est lui qui décide. C'est vraiment le grand patron de ma vie. Voilà, donc je, je fais confiance à ce patron. Les, moi, sans les acteurs, je suis rien. Tout ce que j'ai à dire passe par eux. Et euh, c'est vrai que j'ai besoin d'acteurs qui ont déjà déroulé du câble, qui ont tourné, qui ont vécu, qui ont, pour qu'ils apprécient euh, cette liberté que je leur offre, voilà. Mais c'est vrai que je, je, je les aime, je les aime et, et je ne prends pas d'acteurs que je n'aime pas, que je ne respecte pas, et, euh, je, je me dis je vais pouvoir accélérer, et, euh, voilà, et... Voilà, donc c'est pour ça que très souvent, il m'arrive de faire plusieurs films avec des comédiens avant de leur, euh, je crois qu'on a fait plusieurs films ensemble. Et puis à un moment donné, je me dis ça y est, il est prêt pour le championnat du monde. Non mais c'est vrai. Ouais, complètement. Voilà, et à un moment donné, on, je me suis dit ça y est, c'est le moment. Et encore une fois, par un jeu de ricochet qu'on qu n'arrive même pas à expliquer, que je pourrais même pas expliquer. Oui. Ça m'échappe complètement. Mais encore une fois, je fais confiance au présent, je sais la force du présent et, et, et, et, et le tournage pour moi c'est, on est sur le ring, c'est-à-dire que là c'est le combat, vous voyez, et tout se fait au tournage chez moi, tout se fait au tournage. Avant c'est du blabla, c'est du baratin, c'est hein ouais, du training. Ah, le, le problème c'est qu'on on, on connaît, à force, on connaît bien Claude, et c'est un mec qui a effectivement, quand il aime les acteurs, ça c'est indéniable, ben, vraiment follement même. On est presque dans un rapport, euh, euh, j'allais dire, avec les garçons presque homosexuels quoi. Il n'y a, a, a pas le cul quoi, c'est ce qui manque. Mais il mais y a un truc d'amour euh, réciproque. Euh, et quand euh, Donc il n'est jamais euh, désagréable avec un acteur, ça n'existe pas. Euh. Mais on sait quand on a raté quelque chose. C'est-à-dire quand Claude dit « c'est très bien les chéris, on passe au plan suivant », on sait qu'on a merdé là. On sait que c'est pas... voilà et quand tout d'un coup on sent qu'on est dans la scène, c'est quand on voit Claude s'énerver, commencer à changer sa caméra d'épaule de commencer à venir chercher, on se dit ouh là on tient un truc, il est content voilà. Donc, y a, et c'est ce truc là qu'on cherche à lui donner tous les jours il nous dit un truc merveilleux quasiment tous les jours, il dit j'espère qu'on va avoir plein de petits miracles quand il parlait d'irrationalité tout à l'heure moi je trouve ça fascinant d'espérer chaque jour le miracle et, et, et quand il vous dit ça c'est vrai puisque moi je l'ai vérifié, c'est le troisième film que je fais avec Claude et à chaque fois il attend l'accident euh, le bel accident, c'est-à-dire le truc qui va faire que la scène n'était pas comme il l'avait prévu. Donc miser tous les jours sur des coups de dés, si ça, c'est pas Se faire confiance à son irrationnel. Je... Voilà, c'est. D'ailleurs, moi, je découvre mes films quand ils sont finis. C'est hein. <rire> à ce moment-là que je sais le film que j'ai voulu faire. C'est la plus confortable des situations confortables. C'est-à-dire que c'est... Claude m'avait dit un truc un jour sur le premier film qu'on avait travaillé ensemble, il me dit tu comprends, si toi et moi on s'en tient au scénario, bah le scénario c'est le SMIG, c'est-à-dire que voilà c'est qu'on a fait toi et moi un boulot propre mais on va s'emmerder, voilà, c'est le premier réalisateur au monde qui me parlait comme ça. Et, et à partir de ce moment-là, bon, il se trouve que moi, j'ai été élevé avec son cinéma et que je suis un, un fan qui a la chance de tourner avec son mentor, Mais, mais euh, donc je comprenais ce qu'il voulait me dire. Est-ce que j'en étais capable euh, C'était autre chose. Mais en réalité, effectivement, il donne une liberté folle, tout en sachant nous aiguiller. Euh, il nous lance, on part. Quand ça ne va pas dans la direction qui lui convient, il nous ramène. Et quand ça parvient, il laisse faire et il, et, et, et il sublime. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire, tiens, il va faire, tiens le regard que tu as fait là, refais le là à ce moment-là, essaye de retrouver le truc. Et là, tout d'un coup, on arrive... En fait, il arrive à guider. C'est une fausse improvisation, c'est une improvisation guidée. Voilà, c'est jamais... Euh, c est, c est, oui, la, la scène où le verbe va tomber, où, où le regard qu'on a va être vrai, ça, il va le garder. Mais, mais, euh, mais il sait très bien où il va en venir, en fait, je, je, je crois. Tout en nous faisant croire qu'on l'emmène, nous. Voilà, c'est un, un espèce de jeu de dupe comme ça qui, qui, qui est assez fascinant et qui pour moi est totalement euh, inédit, insolite. Je crois qu'il est le seul au monde à savoir faire ça. Non mais vraiment, sincèrement, je ne connais pas d'autres, y compris à l'étranger, je ne connais pas d'autres génies euh, de, de, qui arrivent à, à... Mais je le pense, non mais je le pense vraiment, sincèrement. Ce n'est même pas un compliment dans ma bouche. C'est un truc, le cinéma... Euh, je, sais pas si vous avez... je vais vous donner un exemple, la façon qu'a Claude de traiter le son, par exemple. C'est quelque chose qui, il est, si vous faites vraiment attention, il est le seul à faire ça dans le monde entier. Je m'explique, quand on tourne une scène par exemple en boîte de nuit ou devant un feu d'artifice, enfin, donc une scène par essence bruyante, tous les réalisateurs du monde vont nous dire « parlez comme ça parce qu'après il faudra que je mette le son pour qu'on vous entende ». D'accord Lui il fait exactement tout le contraire, c'est-à-dire qu'il nous fait réduire et c'est le son alentour qu'il baisse. Ce qui veut dire que ça donne une intimité aux scènes qui est absolument géniale. Et si vous regardez bien ce que je vous dis, vous allez voir qu'à ce moment-là, au milieu du bruit, etc., il y a deux personnes qui se parlent et qui l'isolent du monde. Et bien ça, par exemple, c'est le seul... Donc, vous voyez, derrière toute une apparente simplicité du mec qui fait improviser, rien n'est une improvisation dans son cinéma. Voilà.